Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler du return. Alors, comment est-ce qu'on euh, peut retourner une valeur d'un bloc ou d'une méthode Et quelles sont les valeurs de retour par défaut Il y a quatre cas à étudier. Donc, une méthode euh, qui utilise le, le chapeau pour faire un return, une méthode qui n'utilise pas le chapeau pour faire un return, un bloc qui utilise le chapeau pour faire un return, et un bloc qui n'utilise pas le chapeau pour faire un return. Alors, dans, dans une méthode, si on utilise le chapeau pour retourner une valeur, ici, ce, ce, ce return va retourner une valeur en particulier et va quitter la méthode. Si je ne mets pas hein, le chapeau, par défaut, la méthode, à la fin, retourne self. Donc, cette partie-là est optionnelle et, en général, on ne la mettra pas. La valeur de retour d'un bloc et la valeur de sa dernière expression. Donc dans le cadre de ce bloc là, entre ici et ici, j'ai un bloc qui prend comme paramètre une valeur x, j'ajoute 33 à x, La valeur, euh, le, le résultat de cette expression x plus 33 n'est pas utilisé, donc est effacé, et à l'instruction suivante, je fais x plus 2, donc j'ajoute 2 à ma valeur x, et comme c'est la dernière euh, expression du bloc, sa valeur, c'est elle qui euh, c'est celle qui représentera la valeur de retour du bloc. Donc mon bloc value 5. Donc si, ça, ça veut dire j'exécute mon bloc avec euh, x prenant la valeur 5. Donc je calcule 33 plus 5. Euh, le résultat de ce calcul est effacé, et ne sert à rien. Et euh, 5 plus 2, ça me donne la valeur 7, qui est utilisée comme valeur de retour du bloc. Et donc l'ensemble de cette expression euh, a pour valeur 7. Si j'utilise le chapeau dans un bloc, euh, la, le, le comportement est complètement différent d'une méthode. Enfin D'ici, disons qu'on ne va pas s'attendre à ce que le bloc se coupe, euh, mais c'est la méthode qui va se couper. Donc si je regarde euh, l'exemple de la méthode factorielle dans la classe euh, Integer, le return qui est ici et celui qui est là, ces deux returns coupent l'exécution de la méthode. Donc si self, si le receveur est égal à 0 lors de l'exécution de la méthode factorielle, le bloc 1 est exécuté et 1 est retourné immédiatement et la méthode se coupe. Donc la méthode retourne 1. Donc, le return ne sert pas à couper le bloc, mais à couper la méthode qui englobe le bloc. Dans le deuxième exemple, si self est plus grand que 0, alors on calcule, euh, on calcule avec un appel récursif et on retourne le résultat de cet appel immédiatement. Et donc la méthode ne continue pas à s'exécuter si self est plus grand que 0. Dans les autres cas, si on arrive à la troisième instruction, on lève une erreur, ça veut dire que le, le receveur est un nombre négatif. Alors ce que vous devez retenir, c'est que euh, le chapeau permet de... Euh, quitter la méthode, que le chapeau se trouve dans la méthode ou dans un bloc qui se trouve dans la méthode, le chapeau quitte systématiquement la méthode et retourne une valeur spécifiée après le chapeau. Par défaut, une méthode retourne self, donc mettre return self à la fin d'une méthode ne sert à rien puisque c'est la valeur qui est retournée par défaut systématiquement. Et un bloc retourne la valeur de sa dernière expression.